La procédure disciplinaire est une procédure qui permet de sanctionner des personnels ou usagères et usagers d'un établissement pour des fautes disciplinaires. Deux types de faits sont passibles d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un usager ou d'une usagère, étudiant, étudiante ou stagiaire de formation continue au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. La fraude ou tentative de fraude, par exemple lors d'un examen, ou tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement. Ce dernier élément permet de sanctionner des faits de violences sexistes et sexuelles au sein de l'établissement. Dans le cas de violences commises à l'extérieur, des sanctions peuvent être prises si ces violences ont un lien avec l'établissement, par exemple violences lors d'un week-end d'intégration, ou une répercussion sur l'établissement, par exemple une atteinte à sa réputation, dans le cas de propos injurieux sur les réseaux sociaux. Différents types de sanctions peuvent être encourues. Un blâme, un avertissement, une mesure de responsabilisation, une exclusion temporaire, une exclusion définitive de l'établissement, voire même une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur. Il s'agit de sanctions qui peuvent être lourdes et impacter fortement un projet d'études ou un projet professionnel. La procédure disciplinaire au sein d'un établissement d'enseignement supérieur est indépendante d'une éventuelle procédure pénale qui peut être ouverte pour les mêmes faits si ceci relève d'une infraction pénale après un dépôt de plainte à la police ou à la gendarmerie ou un signalement au procureur de la République. Les deux procédures diffèrent tant dans leur objectif que dans les acteurs et actrices impliqués. Les délais, les fonctionnements, les sanctions encourues sont différentes. Les personnels des établissements, enseignants, enseignantes, enseignants-chercheurs, personnels administratifs ou techniques peuvent également faire l'objet de procédures disciplinaires. Pour un enseignant-chercheur, par exemple, les sanctions encourues peuvent être l'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et ou de recherche pendant des durées variées dans l'établissement ou dans tout établissement public avec privation de partie ou de la totalité du traitement.